Alors, euh, comment, faire une, euh, comment faire un calcul de moyenne dans Excel Pour faire un calcul de moyenne dans Excel, euh, là j'ai pris un exemple hein, qui correspond à ce qu'on a fait en EPI. Vous avez une liste d'élèves euh, et vous avez leur fréquence cardiaque au repos, leur FCR. Alors pour ceux qui ont bien pensé à les données, parce qu'il y a quelques-uns qui ont oublié. Donc là j'ai une, une liste de fréquence cardiaque au repos. Un calcul de moyenne c'est pas compliqué vous faites la somme euh, de toutes les valeurs et vous divisez par le nombre de valeurs alors le nombre de valeurs ici ben, on peut les on peut les compter j'en ai 11 euh, mais on peut aussi plutôt que taper 11 directement utiliser une formule donc pour faire une formule dans excel tout de suite vous tapez égal euh, vous tapez égal et vous tapez nb comme nombre et euh, après la parenthèse hein, il faut ouvrir la parenthèse je vais sélectionner alors soit la plage de casse qui m'intéresse, soit carrément toute la colonne. Comme ça, si je viens rajouter les élèves qui manquent après, je suis sûr d'oublier personne. Donc je prends tout ça, je pense bien fermer ma parenthèse, je valide par entrée, et automatiquement, cette formule euh, m'a calculé le nombre de valeurs qu'il y avait dans cette colonne. Il en a trouvé 11. Et vous voyez que si je renseigne l'élève numéro 4, en mettant par exemple, lui, il a une fréquence de 78, dès que je vais valider, ça va passer à 12. Un hein, nombre de valeurs, maintenant, il vaut 12. Voilà, pour la somme des valeurs, alors vous pourriez prendre votre calculatrice et calculer tout ça, mais dans Excel, vous tapez « égal » et vous tapez « P somme euh, ». Vous ouvrez la parenthèse et de la même façon, vous sélectionnez toute votre colonne, vous fermez la parenthèse, vous faites « entrer » et automatiquement, il vous fait le total de tout ça. Et pour faire la moyenne, il suffit de diviser la somme des valeurs par le nombre de valeurs. La somme des valeurs, euh, donc là, on va utiliser encore une formule, hein, « égal ». Je clique sur la somme des valeurs, je mets un signe divisé, un slash. Je clique sur la case qui contient le nombre de valeurs. Je fais entrer et automatiquement Excel m'a calculé la valeur moyenne de toutes, ces, de toutes ces fréquences cardiaques au repos. Donc en passant, si on voulait illustrer tout ça, on peut choisir avec insertion euh, graphique. Vous sélectionnez par exemple vos données, hein, donc mes deux colonnes qui m'intéressent. Et là je choisis par exemple un histogramme. Et je vais avoir automatiquement un histogramme avec tous, mes, avec tous mes élèves et les différentes fréquences. Et on voit que 73, effectivement, ça a l'air d'être à peu près la moyenne de, de nos valeurs. Alors, pour calculer la moyenne, il y avait une solution plus facile dans Excel. C'est encore une formule. Et là, vous voyez qu'il suffit de taper. Alors, égal, bien sûr, parce que ça va être une fonction. Et on va taper directement, tout simplement, moyenne. Et je vais rajouter, après avoir ouvert mes parenthèses, encore une fois, toute ma colonne B, où euh, je sélectionne sinon directement de B3 jusqu'à B16. Euh, tant que je ne rajoute pas d'élèves, ça marchait aussi. Et il me calcule directement la moyenne, c'est-à-dire qu'il va calculer la somme, le nombre de valeurs, faire la division. Il fait tout ce qu'on a fait ici, mais il le fait directement en une seule fois. Donc ça, c'est la formule la plus rapide pour calculer des moyennes, mais je vous ai montré la première pour que vous ayez un peu le, la façon de procéder. Voilà pour les calculs de moyenne dans Excel.